Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Anne Claire. Je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Alors oh, ça, c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs Je cherche des gens qui auraient le power. J'ai six postes à pourvoir. Oui. J'en ai six. Je cherche un graphiste web designer. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait du web design et du print Non Personne. Bon, ce sera prochainement. Je cherche responsable des achats. Des commerciaux Oui, je cherche des commerciaux, madame, merci. Non, non, non, on veut parler. C'est terminé, les réseaux sociaux tuent l'humain. Mais je suis là, je suis venue à votre rencontre. Oui, on prend des stagiaires, tout est là. Et Il y a l'offre qui est là. Ah, si vous m'aidez à trouver quelqu'un, des gens qui auraient <rire> le power. Eh ben, je vous invite à la bananeraie et on fait un cours de cookies avec tous les trubillons. Voilà. Est-ce que vous avez le power, là, maintenant oh oui Oh a de la musique C'est incroyable oui, C'est incroyable oui, Allez, on cherche le métro On cherche le métro Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a une belle-sœur, qui elle-même a un beau-frère et un cousin, qui est graphiste Voilà, donc à vos contacts, à vos Facebook, à vos Twitter. Super, merci